Alors, regardons le partiel. Alors, sur les 171 inscrits, il y en a 159 qui se sont présentés au partiel. Alors, il y a quelques étudiants qui sont dispensés de contrôle continu. Donc, on a un taux de participation qu'on pourra qualifier de très élevé. Et nous avons, à l'heure où je vous fais la présentation, corrigé toutes les copies, puisque les notes ont même été publiées la semaine dernière. Alors, euh, on a changé un peu le barème il est passé d'un barème sur 20 points à un barème sur 21 points. En gros, on a mis l'accent sur les questions 5 et 6 du problème, ce qui était important vis-à-vis -vis de la euh, euh, synchronisation et vis-à-vis -vis de tout ce qui est coordination parallèle. Vous avez ici la répartition des notes sur l'ensemble euh, de la promotion. Alors on voit un pic, hélas le pic il est en dessous de 10, c'est un peu malheureux. Donc c'est à peu près une gaussienne. Vous voyez on a quand même quelques très bonnes notes par là. Hein. Ça commence à partir de 15, on peut dire que ça commence à être pas mal. Donc ceux qui ont 15 et plus, manifestement, ils ont compris deux trois trucs. Le partiel n'était pas si difficile que ça. Alors il y avait un piège, on le verra plus tard, c'est qu'on jouait sur une variante d'un exemple vu en cours. Il y en a qui m'ont amoureusement recopié sur leur, produit, leur copie l'exemple vu en cours. Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord Évidemment, ça ne marchait pas. Hein. Ça, ça a N portes ça, ça a deux portes. Ce pas tout à fait la même chose. D'accord Voilà. Alors, la moyenne, elle est de 8,39 sur 20. C'est moyen. Alors, en particulier, l'an dernier, on avait une très bonne moyenne au partiel. C'est malheureux, hein. C'est bon, c'est pas grave. Après, encore une fois, il ne faut pas paniquer. Je vous rappelle que le partiel, c'est 20% de la note. Vous avez le TME solo, euh, je crois que c'est la semaine prochaine, si je m'abuse, qui fait 10% de la note, et vous avez l'examen qui fait 70% de la note. Donc, ce n'est pas la peine de désespérer. Le gros de l'UE, vous l'obtiendrez en examen. Et encore une fois, toutes les, ces notes intermédiaires, prenez cette note intermédiaire qui est le partiel, comme un moyen de, valoir, de savoir ce que vous valez, seul, vous copie deux heures. Enfin, là, il y avait 1h30, il y aura deux heures à l'examen. D'accord Donc, euh, servez-vous-en comme une, un moyen d'ajuster votre manière de travailler et de voir euh, ce sur quoi vous avez des faiblesses. Même topo, les TP, les exercices, ils sont là pour vous permettre de vous entraîner, d'acquérir une certaine euh, confiance en vous, une certaine fluidité et, euh, dans la manière de programmer qui va du coup considérablement vous aider euh, pour la euh, alors, on a 37,7% de réussite, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers d'étudiants qui ont 10 ou plus, c'est-à-dire en fait, cette partie-là. Moi, ça, ça me rend malheureux. Ça, ça me rend très malheureux aussi. Hein. dire, Il y a quelques copies qu'on a corrigées qui sont parfois euh, un petit peu tristes. Quoi. Je veux dire, euh, bon. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que j'ai discuté avec l'équipe enseignante et euh, votre niveau est relativement homogène cette année. Encore une fois, chaque promotion a sa propre euh, personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il homogène aussi dans le comportement. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont super studieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une proportion importante d'étudiants qui arrivent en ayant déjà préparé le problème, au moins partiellement. Et du coup, les enseignants, ils aiment bien ça. Parce qu'en général, si vous voulez, euh, quand vous ne préparez pas, ça veut dire que quand on a 1h45 de TME avec vous, ou de TD, bah, alors, prenons le TME, pendant les trois premiers quarts d'heure, nous, on s'ennuie comme des rats morts pendant que vous lisez le sujet, ok Tandis que les étudiants qui ont regardé les choses avant, ils ont commencé à préparer trois quarts d'heure, ils commencent tout de suite et ils nous assaillent de questions. Ben, nous, on préfère ça, d'accord Parce qu'on s'emmerde pendant trois quarts d'heure, puis après, pendant les trois derniers quarts d'heure, c'est la catastrophe parce que tout le monde a besoin de nous et on est tout seul, ok Donc c'est aussi bien pour vous si vous êtes arrivés, ceux qui ont préparé, en fait, pendant un moment. Comme ils sont en général minoritaires par rapport aux autres, ils vont avoir le prof pour eux tout seuls quasiment. Et ça, c'est un petit peu tout bénef. Donc ça, c'est quelque chose que des collègues ont remarqué, c'est que certains, il y, a des, il y a des groupes où il y a une proportion inhabituelle d'étudiants qui ont préparé les choses, et ça c'est très bien, parce que du coup, l'enseignant est sollicité dès le début. Et puis, il y a euh, également euh, des groupes où euh, cette proportion est minoritaire. Alors, il y a plusieurs éléments également. Là, il faut qu'on discute avec nos collègues qui vous font du Java en L2. Parce que il y a, il y a, vous avez un problème avec l'objet. Alors, en fait, la question qui vous pose problème, c'est et c'est vrai que c'est l'objet est une vision bizarre. En fait, autrefois, on faisait de la programmation impérative linéaire. Et c'est fastoche, parce que vous avez euh, votre programme qui s'exécute de façon séquentielle. Vous avez un seul fil, d'accord, mais quand vous avez des problèmes très complexes, ça ne tient pas la route, ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a, entre autres, inventé d'autres approches, dont l'objet. Alors l'objet, ce qui se passe, c'est que vous avez votre programme qui est dispatché sur des entités, des classes, qui vont être instanciées, et les traitements le sont également. Et le souci, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'une classe est une entité qui va comprendre à la fois des données et des méthodes pour manipuler ces données. Et la difficulté qu'on trouve sur le terrain, c'est que vous avez du mal à conceptualiser ça. C'est peut-être que, alors, nous, en fait, ça, ça, devient critique. Parce que quand on les objets, on va les associer à des threads, à des fils d'exécution. D'accord? Le fait que ça vous dérange pas de mettre l'accesseur à un objet, à, à, à, à, à, à, à, à une, une variable d'instance ailleurs que dans la classe où il y a cette variable d'instance. Certains d'entre vous ont parfois, enfin, euh, ça leur pose pas de problème. C'est grave. Alors. Encore une fois, ce n'est pas l'étal pour l'instant, mais ça va être bientôt l'examen. Il faut que vous arriviez à comprendre que, en fait, les attributs d'une classe, les variables d'instance ou les variables de classe, d'accord, euh, eh bien, en fait, doivent être essentiellement manipulés par des méthodes associées à la classe. Et il y a un truc pour ce faire, que je vous engage à, à, à suivre c'est forcez-vous à mettre toutes les variables d'instance et de classe. Ah, comme ça le compilant vous interdira de les manipuler à l'extérieur d'accord et ça aussi c'est quelque chose sur lequel on n'a pas suffisamment insisté alors euh, pour moi c'est en dehors du scope de ce cours là mais essayez de faire cet exercice là de manière à ce que ça vous l'interdise systématiquement l'accès distant parce que sinon c'est pas grave hein. euh, j'ai une classe a et une classe b j'ai une petite variable x dans la classe a et de b je peux faire l'accesseur à x de la classe a il n'y a aucun problème FIAI public. Bon après, d'un point de vue conceptuel, ça, ça, ça pique les yeux. Surtout quand on voit ça dans une copie. Ok. Voilà. Donc euh, ça, c'est un des premiers points. À mon avis, il faudrait que vous vous le vous le vous y réfléchissiez. J'ai peut-être même rajouté une vidéo sur cet aspect-là euh, du problème parce que ça fait euh, c'est c'est la deuxième année euh, que constate ça. Et euh, et donc du coup. Euh, au moment où on réfléchit à la fois objet et fil d'exécution, c'est quelque chose de grave. Alors deuxième question, enfin, deuxième remarque, et ça c'est surtout quand on corrige vos copies. Parfois vous répondez à des questions qui sont passées et qu'on a posées. Alors vous pouvez dire des trucs vrais, mais si c'est pas la question qu'on a posée, bien, vous avez zéro. On n'est pas à la télé avec un politicien. Le politicien, c'est la spécialité, il répond à une question qu'on ne lui a pas posée, et il ne répond surtout pas aux questions qu'on lui a posées. Mais là, ça ne marche pas. D'accord C'est pas un exercice de style. En science, on vous pose une question, vous répondez à la question qu'on vous a posée. Okay Donc là, faites attention, prenez 10 secondes pour lire le truc. Et, et, et, et, et, et je pense qu'il y a peut-être une forme de panique parce que vous êtes en examen, mais essayez de distancer cette panique parce que vous en faites peut-être un peu plus. Mais si vous répondez à des questions qu'on ne vous a pas posées, vous n'avez pas de point pour autant. Et vous avez quand même perdu du temps pour préparer vos réponses. D'accord Et donc, il faut également acquérir un certain nombre de bons réflexes. de Certains ont l'air d'avoir. Il faut que vous voyez que moi, j'ai corrigé des copies qui sont quasiment ma réponse. Ok donc ça veut dire que, on, clairement, l'étudiant, il a réussi à rentrer dans la logique de ce qu'on propose. C'est-à-dire que vous voyez que les, les questions sont très accompagnées, on ne vous lâche pas dans, dans la nature. Euh, C'est à la fois intéressant pour vous et pour nous, parce que pour corriger, ce serait infernal. Mais ça veut dire que, du coup, il y a un certain nombre de réflexes qu'ils ont acquis, ces étudiants-là. Et donc, essayez de vous faire une checklist. Okay. Euh, où sont les ressources partagées Quelles sont les sections critiques Comment puis-je minimiser leur portée Qu'est-ce que je vais utiliser comme mécanisme ?» Alors là, évidemment, ça va, euh, en fait, euh, de pair avec un savoir minimum. Et là aussi, si on vous pose des questions de cours, c'est pas simplement pour le plaisir d'apprendre par cœur. En science, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises, que vous devez connaître, qui sont des règles. Par exemple, quand je vous explique euh, c'est quoi les règles qui peuvent venir à l'interblocage, les quatre... Mais euh, bah En fait, c'est important de le savoir, parce que vous savez que vous en faites tomber une, vous ne pouvez pas avoir d'interblocage. C'est quand même sympa à savoir. Mais si vous ne les connaissez pas, les quatre par cœur, d'accord ben êtes... Alors, évidemment, vous pouvez en connaître une et je fais tout le temps tomber celle-là », mais en fonction des situations, ce n'est pas forcément celle-là qui est facile à faire tomber d'accord? Euh, les différences, ce que c'est qu'un moniteur, les problèmes de portée, de variables, les problèmes de portée, de, de synchronisation, la différence entre en synchronize et un moniteur. on a posé la question, il y a des réponses parfois qui sont terribles. La plus belle, quand même, question, réponse que j'ai eue, j'ai posé une questions, qu'est-ce qu'une entité thread safe? Là, qui lusent plein de problèmes que je vous ai dit, qu'est-ce qu'une entité thread safe? J'ai une réponse qui est une thread, thread safe. Donc déjà, je pose la question, une entité thread safe et on me répond une thread, thread safe. Déjà, dans la réponse, il y a un problème par rapport à la question. Ok Est une thread qui se termine. D'accord Bon, je vous laisse deviner le nombre de points que cette réponse a eu. D'accord Mais bon, c'est assez facile. L'avantage, c'est que c'est vite évalué. Alors, on ne les cherche pas, il n'y en a pas. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement, ça illustre, question mal lue, Réponse à côté de la plaque et probablement euh, les éléments minimaux. D'accord Alors, qu'est-ce que... bon, On va, on va le voir, hein. puisqu'on va répondre. On va faire le, le partiel. Alors, autre chose. Cette année, il y a des gens que j'ai eu du mal à retrouver sur la liste, tellement leur nom était mal écrit. Bon, je passerai sur le nono qui a renseigné ni son nom, ni un numéro d'anonymat quelconque. D'accord Donc C'était un peu compliqué pour aller le retrouver. Mais... Quand on a des copies comme ça, soyez sympa, là. Ça, c'est plus sympa. Comme copie, c'est plus facile à lire. D'accord Voilà. Donc là aussi, pensez à bien, à bien à bien, disposer le correcteur à votre égard. Alors, traduction dans la vie future, c'est quand vous rendez un document, rendez un document qui soit structuré, qui soit bien rédigé. Et vous ne pouvez pas vous défaire du fait que un cadre... J'espère que vous allez aller le plus loin possible dans vos études. Mais un cadre, vous savez quel est le compilateur qui l'utilise le plus Word. Ah, ça fait mal. Hein. D'accord. Parce qu'à un moment donné, vous allez, avant de programmer, réfléchir. Et là aussi, on a l'impression que vous vous précipitez sur vos claviers en TP, ça c'est aussi une remarque, ça vous aimez le clavier, ça. ça. On est du bon gros geek ici, il n'y a pas de problème. Mais avant de commencer à programmer, ça vaut le coup d'avoir... Enfin, je sais pas, quand vous faites une maison, vous ne vous précipitez pas sur les parpaings et le ciment pour les mettre un peu partout. D'accord Vous vous dites, non, là je vais faire une chambre, là je vais mettre une porte, etc. etc. Vous faites par les murs, ah merde, il y a une porte là, je casse le mur, finalement je change la position de la porte, c'est une fenêtre, je rebouche une partie, enfin, ça ne vient pas à l'esprit. Il y a des programmes qui ont plus la tronche de l'Empire State Building que d'une maison qui sont conçus avec la méthode que vous, que vous connaissez, c'est-à-dire euh, je code et puis on verra ensuite. D'accord Donc, euh, là aussi, il faut que vous appreniez un minimum à vous exprimer. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est j'ai mis le chrono, donc il est 11 heures, euh, un peu 11h12, et ben on va voir comment on peut récupérer euh, ben 20 points en limite de temps. Alors, on avait quelques questions de cours. Alors, premier exercice, première question, 63% de réussite. On note un pourcentage, on multiplie après par les barèmes, c'est plus facile pour calculer les notes. D'accord Donc, est la différence entre une méthode Synchronize et un bloc d'instruction Synchronize Est-ce que vous avez une idée Oui Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que le bloc Synchronize ont choisi la toxicité des instructions qui sont embarquées, tandis qu'effectivement, le bloc d'instruction va concerner une méthode complète. Alors, c'est une réponse qui me plaît bien, d'accord Alors, il y en a une autre de remarque. ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que euh, la méthode synchronisée est synchronisée implicitement sur ZIS. Tandis que non seulement vous pouvez réduire la portée avec le bloc synchronize, mais vous pouvez aussi jouer sur différents verrous en ayant différents objets, puisqu'il y a un verrou associé à chaque objet. D'accord Alors, ça, c'était une question qui était, qui était censée vous aider pour une autre question vers la fin du problème. D'accord Alors, évidemment, ceux qui n'ont pas répondu à cette question ont rarement vu euh, la dernière non plus. Euh, donc, voilà. Mais en fait, il y a ces deux différences qui sont majeures. Okay. N'oubliez pas, synchroniser sur une méthode, on est synchronisé implicitement sur ZIS, tandis que sinon on peut synchroniser sur n'importe quoi, et du coup vous pouvez jouer. C'est-à-dire qu'en fait si vous avez deux méthodes qui sont exclusives entre elles et deux autres méthodes qui sont exclusives entre elles, vous n'allez pas toutes les synchroniser sur ZIS. Vous allez synchroniser les deux premières sur un premier objet, et les deux suivantes sur un deuxième objet. Et donc, vous maîtrisez mieux, enfin ou différemment, la granularité de contrôle. Alors ça, c'est euh, une réponse que j'ai eue. J'aime bien mettre un peu des collecteurs. Une fois la méthode appelée, le Synchronize peut... euh, permet d'empêcher de... les commutations. Ah bon Alors Ça, c'est... Voilà, là ça commence à, à flageler. Et le verrou est relâché que lorsque la méthode s'arrête, alors qu'il faut spécifier le bloc d'instruction. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, On est parti dans les choux. D'accord? Alors, peut-être qu'il avait des, des idées claires, mais euh, celui qui a écrit ça ou celle qui a écrit ça, euh, manifestement au biais de trois trucs aussi. Exercice 1, toujours question de cours, question de un petit peu moins de taux de réussite. Donc c'est quoi les quatre conditions qui si elles sont présentes simultanément entraînent un blocage Alors on n'a pas, euh, enfin c'était pas binaire, hein. Je veux dire il y avait en gros euh, une partie des points, mais en gros ce qui veut dire c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à retenir les quatre. Alors les quatre. Alors les ressources. Alors, alors quand vous dites des ressources potentiellement bloquantes, ça ne veut rien dire. Excusez-moi. C'est des ressources partagées. Première chose. D'accord, on va le prendre ici, vous voyez, on va le. D'accord, alors c'était euh, les transparents euh, qui est là, hein, je veux dire. Euh, euh, mais vous avez un, des ressources qui sont partagées, enfin, en usage exclusif. Ensuite, qu'est-ce qui est potentiellement bloquant Ce n'est pas les ressources, d'accord C'est en fait le fait que quand j'ai pris l'accès, j'ai interdit l'accès aux autres, d'accord Donc c'est la notion de section critique. Ensuite, vous avez le fait que chaque processus ou entité qui utilise ces ressources les acquiert au fur et à mesure, et ne relâche pas forcément celles qu'il avait déjà avant. Okay. Troisième euh, caractéristique... Euh, là, euh, excusez moi, j'ai c'est que la, la, la, la réservation est potentiellement bloquante, c'est-à-dire que si je ne peux pas bloquer, euh, réserver, ben euh, j'interromps mon exécution. Et la quatrième, c'est qu'il existe une séquence d'exécution, d'accord, dans le graphe de dépendance, on a vu ça en cours, qui forme un cycle. Et toutes les entités qui sont prises dans ce cycle, les threads, processus ou tout ce qu'on veut, eh bien, elles sont en interblocage. Alors c'est cool encore une fois l'interblocage parce que l'interblocage, on le détecte, plus personne ne s'exécute. Vous avez un truc plus vicieux, je vous rappelle, un peu plus loin, qui est la famine, d'accord Ou là, au contraire, tout le monde pédale dans la semoule et ça je ne le détecte pas. Je détecte simplement que mon, une partie de mon programme, ou mon programme, cesse de continuer. Donc voilà, j'ai quelques jolies perles, il faut plusieurs threads avec des wait et des synchronize, de telle sorte que le notify ne puisse être appelé. Bon, ça c'est... Bon, pourquoi pas, euh, mais c'est pas ça. Euh, les threads partagent les mêmes ressources et les threads partagent les mêmes instructions. Alors, les threads partagent les mêmes ressources, encore, je pourrais. Mais vous voyez que la deuxième ligne ici a peine plus de points négatifs que dans la porte celui-là. Heureusement qu'on borne euh, euh, nos notations à 0%, hein, sinon là, il était mal barré. D'accord Il ou elle. Euh, donc voilà, hein, ça veut dire quoi les threads partagent les mêmes instructions Bon, ça veut, enfin, encore une fois, c'est pas forcément totalement faux parce que vous pouvez avoir deux instances d'un thread appliquées au même objet et donc c'est les mêmes instructions. Mais en fait, c'est les mêmes instructions sur un jeu de données différent. Ça veut dire quoi Et en tout cas, c'est pas le fait que je partage les mêmes instructions qui va avoir quelconque à faire avec un interblocage. Exercice 1, question 3. Ouf, ça c'est ma fameuse là, la thread safe. D'accord. Alors, c'est quoi une entité thread safe oui. Alors, je vais corriger un peu votre réponse. Vous dites que c'est une structure de données qui est utilisée par plusieurs threads en même temps. Effectivement, c'est pas qu'une structure de données. J'ai utilisé à dessein le mot entité. Vous avez vu un peu plus dans le cours qu'on a évoqué un certain nombre d'utilitaires de Java. C'est pas qu'une structure de données C'est un, on peut dire une librairie, une bibliothèque, d'accord. Donc une entité, effectivement, c'est qui est utilisable simultanément sans risque, parce que vous pouvez tout utiliser si simultanément en, en, en partagé. Hein. On avait vu que les urlists, e et puis on a les url euh, e blocking queues les urlists, e je peux les utiliser avec des threads, il n'y a aucun problème. Après, je garantis pas le résultat, c'est tout, parce qu'ils sont pas thread-safe. Okay Donc voilà, c'est qu'ils peuvent être utilisés sans risque, euh, par plusieurs threads. Donc effectivement, c'est ça. Et en particulier, les risques sont sur la cohérence de l'état de la structure de données ou de l'entité. Donc, euh, j'ai mis volontairement le mot « entité » au sens large, parce que ça peut être une bibliothèque, ça peut être effectivement... une Souvent, dans une bibliothèque, vous avez une structure de données qui est planquée, donc effectivement, ce que vous dites, enfin, vous n'auriez pas perdu de point pour avoir utilisé le gros mot euh, structure de données, mais il faut voir que c'est un petit peu plus large. D'accord Alors, c'est là que j'ai eu la réponse collector que je vous ai donnée tout à l'heure. Euh, ici, l'entité thread save dans un programme concurrent est un thread avec un nombre d'instructions restreint qui se déclare comme ça. Et puis, je déclare une thread. Anonyme. Bon, je veux bien, mais désolé, c'était pas la bonne réponse. d'accord. Et puis ici, thread avec synchronize à toutes les méthodes. Euh, C'est un peu bizarre. Je peux faire une thread avec synchronize à toutes les méthodes. Après, euh, si j'ai par exemple une variable statique mal partagée, bon, peut-être que ça, oh, quoi que le synchronize, ça devrait marcher. Mais bon, enfin je sais pas. C'est bizarre parce qu'il a confondu, en fait, cet étudiant-là, l'effet et la cause. D'accord La définition est une manière de rendre la définition. Alors, exercice 1, question 4. Expliquez brièvement les différences entre un réentrant lock et le moniteur intégré dans les objets Java. Oui Alors, oui. Alors, la réponse est le réentrant le, le 30Lock est plus proche du moniteur dehors, conceptuellement, je veux bien. Mais ce n'est pas une différence alors, effectivement, première grosse différence, dans un réentrant lock, on a plusieurs conditions qui sont associées au réentrant lock. Mais en fait, vous vous attachez à un phénomène qui saute aux yeux, alors qu'il y a un truc plus vicieux qui est planqué derrière. Et qu'en fait, peu d'étudiants ont vu, même si ce qu'ils disaient n'était pas faux. D'accord Donc la première effectivement, euh, différence, c'est que le moniteur Java il embarque une condition sur laquelle vous allez pouvoir faire le wet notify, tandis que le réentrant lock, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais, le réentrant lock, il différencie également le système de verrou qui est là. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez utiliser euh, plusieurs conditions, ces conditions seront verrouillées via le même lock ou unlock. Vous voyez ce que je veux dire Tandis que, dans le cas d'un moniteur Java, vous avez à la fois la condition qui est également la le moyen, vous voilà, vous synchronisez sur euh, l'objet et vous pouvez faire des wait notify dessus mais c'est la même chose donc en fait, euh, ça veut dire par exemple plus loin et ça c'était aussi une question pour vous aider, on vous demandait si vous pouviez faire l'implémentation qu'on vous suggère très fortement avec un réentrant 30 lock avec uniquement des synchronize et ben ça, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille Ok C'est-à-dire qu'on retournera sur cette question à la fin, qui était la dernière question de, du problème. Euh, c'est relativement vicieux. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement le nombre de conditions et ça, beaucoup d'étudiants y ont pensé. Et il y en a beaucoup qui ont qu on loupé à côté Le coût du, du, du système de verrouillage qui est indépendant euh, des, verrouilles, est, enfin, des, des, des conditions. C'est normal, parce qu'il y en a plusieurs. D'accord Voilà. Bon, et puis les méthodes ne sont pas les mêmes, mais ça, c'est totalement anecdotique. Là j'ai, ah, ça c'est une super copie ça, ça c'est génial quand on a un truc comme ça. Vous voyez, c'est classieux. Hein. D'accord, le mec il fait à gauche le machin, ça c'est un esprit clair. Ceux qui se conçoit bien s'énoncent clairement. D'accord, n'hésitez pas à faire tant de choses. Oh il a dû avoir tous les points à peu près, hein. puisque je crois que la question est prête. Bon ça c'était pour les questions de cours. On y a passé 10 minutes et là on a déjà six points. D'accord programme qu'on veut développer. Donc là, il y a la petite histoire que je vous racontais. C'est la station spatiale par les chantiers sur université On a différentes zones qui sont regroupées par un SAS. Un SAS à N entrées. Alors il y a déjà des gens qui ont... Qu on, alors là aussi, quand vous avez un doute, il faut relire. Il y a des gens qui ont manifestement mal compris que c'était un SAS à N entrées. Ils ont pensé N SAS à deux entrées. Bah oui, mais enfin bon. Euh, euh, ça change tout. Et du coup, effectivement, ils sont partis un peu en craouette après. D'accord Donc, chaque zone de la station spatiale est donc connectée au SAS via une porte unique. Pour des raisons de sécurité évidentes, seule une porte est ouverte à la fois, et seul un unique membre d'équipage peut occuper le SAS. Ça, c'est très important. D'accord Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir vous en servir. Là, dans énoncé, on vous raconte une histoire, mais vous y récupérez, et dans un cahier des charges plus tard, quand vous discutez avec un client, vous récupérez tous les éléments sur lesquels vous allez pouvoir s'accrocher pour faire un programme qui marche. Vous êtes chargé d'étudier le programme Java, ça c'est pas très intéressant. Nous disposons en premier temps des éléments suivants, une classe BigProblem pour gérer les exceptions, une classe DOR chargée de gérer les ouvertures et fermetures des portes. Et vous avez ici, à la fois BigProblem, bon ben rien de, de, de surprenant, et puis euh, la méthode DOR qui peut lever des BigProblem, euh, si euh, eh bien, on essaie d'ouvrir une porte déjà ouverte ou fermer une porte déjà fermée. Ensuite, exercice 2, alors question 1, on commence à vous poser, on avait 37% de réussite. Putain, la première question de l'exercice n'est quand même pas compliquée. Alors, la classe d'or sera uniquement manipulée par la classe multiple d'or Airlock, étudiée plus loin, en charge des synchronisations dans le SAS et la question est, est-il nécessaire que les méthodes open et close soient déclarées comme étant synchronized Justifiez brièvement votre réponse. Alors là, je vous préviens tout de suite, dans des cas comme ça, la réponse est souvent un quart à un tiers des points, et la justification, c'est le reste. Donc une réponse non justifiée n'est pas une réponse totale pour nous. Alors, à votre avis, faut-il synchroniser les méthodes open et close Alors, moi je veux bien, vous dites, j'entends des non, mais pourquoi Alors là, vous faites des hypothèses qui sont très très hasardeuses. D'ailleurs, vous avez regardé, vous avez le code, vous avez le code juste avant euh, de open et du close. Euh, vous trouvez des trucs vachement atomiques, vous, là-dedans Alors déjà, c'est du Java pas atomique. Transformé en assembleur, on est encore moins atomique. Ah, je suis désolé, pas la, là, c'est pas la bonne. Alors vous avez euh, certes la bonne réponse, mais vous n'avez pas la bonne justification. Alors là, on est en train de me chercher... De jusque... Alors, jusqu'à. Vous avez, vous avez loupé le truc. Et en plus, c'était juste avant la question. On vous dit, la classe d'or sera uniquement modulée, manipulée par la classe Multiple Airlock en charge des synchronisations dans le SAS. Donc, on suppose que s'il si fait bien son job, il n'y a pas besoin de protéger en plus. À partir du moment où on vous dit qu'il n'y a qu'une seule personne dans la, le SAS... Un, il y a une personne. Donc, a priori, les autres, ils sont censés attendre. Deux, la définition d'un SAS, c'est quand même, j'ai au plus une porte ouverte. J'ai un objet qui fait les synchronisations. Je peux donc raisonnablement penser que si je le programme correctement, c'est lui qui va me garantir que j'ai jamais qu'une seule porte qui est manipulée en même temps. Et par conséquent, je n'ai pas besoin de protéger la porte. Vous voyez c'est pas la peine de faire des hypothèses sur l'atomicité, sur des trucs comme ça, qui sont très très hasardeuses, parce que vous ne maîtrisez pas du tout l'implémentation, d'accord Mais par contre, là, on est, on est basé sur des hypothèses qui sont les hypothèses de fonctionnement du sujet. Ok On vous dit, en gros, je vous dis, vous devez programmer multiple Airlock de manière à ce qu'il gère proprement les synchronisations. Et donc, du coup, ça veut dire que je n'ai pas besoin de synchroniser Et Là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu... L'info était juste avant la question indépendamment du fait que j'avais baratiné sur euh, synchro, synchro, sas, ça, sas, etc. etc. Okay Donc voilà, c'est... Euh... Voilà. Donc a priori, il n'y aura pas d'accès concurrent à une même porte, puisqu'elle doit être gérée de façon euh, propre. Alors après, on vous file un programme principal. On est sympa. Donc vous avez deux paramètres ici. Le, le nombre de portes, et puis, le nombre de personnes que vous allez faire passer. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer euh, des people. D'accord Et puis, euh, on les associe tous à la même, euh, au même sas. D'ailleurs, en regardant un tout petit peu plus loin, ça c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est rien ne vous empêche de parcourir, quand vous avez un problème, toutes les questions du problème. Parce que juste après la question 1, vous avez quand même une bille importante, qui est qu'il n'y a qu'un seul multiple airlock. Et par conséquent, si euh, quelqu'un avait mal compris qu'ils disait le nom d'un chien, euh, c'est euh, NSAS à deux portes, ou quelqu'un, on pourrait imaginer qu'il y ait des problèmes d'accès concurrents si deux SAS veulent accéder et manipulent la même porte, d'accord Mais ben là, en fait, c'est faux. Puisque là, on voit bien qu'il y a un seul un seul SAS qui va manipuler toutes les portes. Donc ça vous aide également, donc là aussi, deuxième conseil, faire un, faire un parse rapide, une lecture rapide de toutes les questions. Dans un problème en général, c'est pas forcément bon de les répondre dans le désordre. S'il y a un ordre, c'est qu'il y a une logique, et qu'en général, les premières questions vous aident à résoudre les suivantes, donc y répondre dans le désordre, c'est prendre quand même pas mal de risques. Mais vous pouvez trouver des indices quand même, qui peuvent euh, vous aider à, à, à, à, disons, confirmer une intuition. Et ça, c'était le cas avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul multiple airlock euh, là. Bon, ben voilà, c'est archi classique, hein, vous en avez vu des tonnes mais comme ça. Donc ici, on vous dit que multiple airlock euh, propose des méthodes, donc un constructeur et puis un pass airlock dont les paramètres sont le numéro de l'usager, la porte d'entrée et celui de la porte de sortie, euh, et on fait l'hypothèse que les deux numéros de porte sont différents. Ça veut dire que, évidemment, on vous demandera de faire en sorte que les deux numéros de porte soient différents. Donc le SAS contient n portes, numéro de 0, 0 n-1, et comme hypothèse de fonctionnement n supérieur ou égal à 2, le SAS possède une file d'attente par la porte, euh, pardon, une file d'attente par porte, et pour chaque porte, un compteur indiquant le nombre de people, donc de gens, qui sont en attente. Vous disposerez d'attributs suivants que vous compléterez par les variables d'instance que vous jugerez nécessaires. Donc on vous donne ici euh, ces informations là, donc j'ai le nombre de portes, au bon, final, donc initialisé euh, une seule fois, euh, le tableau de portes, et puis un booléen occupied. Est ce que ça suffit ça pour gérer l'occupation? Ah bon? Pourquoi ça ne suffit pas On vous dit qu'il n'y a qu'un seul gugus à l'intérieur. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul personne maximum, un seul membre d'équipage dans le sas. Donc il est occupé ou il est vide. Je n'ai pas de problème de capacité à gérer. D'accord La capacité elle est gérée par l'occupation. Donc le boolean occupy il suffit. Ok? Bon alors, on s'intéresse dans un premier temps à la classe people. On va l'utiliser pour implémenter les attributs suivants. Donc je vous donne tous les attributs ici pour implémenter un people. Ah ouais, mais c'est cadeau bonus là, il hein ne faut pas exagérer. Ok, ça vous donne plein de billes. Les méthodes de people sont les suivantes. Donc j'ai un constructeur et j'ai public void run. Il y en a qui ont quand même essayé de m'appeler run depuis le constructeur. Alors, question... Deux, de, de l'exercice 2, 75% de réussite. Programmer le constructeur de la classe People qui, à partir des paramètres transmis, positionne les attributs de l'objet, crée un identifiant unique pour l'objet avant de tirer au hasard une porte d'entrée et une porte de sortie en garantissant qu'elles sont différentes. Bon. Alors, c'est pas si compliqué que ça, il y avait quand même deux pièges là-dedans. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, ben là, vous devez affecter les vous devez affecter euh, le, le, le SAS, c'est le même pour tout le monde, donc euh, le SAS est passé en paramètre. vous l'avez vu dans le constructeur. Ici, je dois faire la numérotation automatique. Alors là, on a considéré deux choses. Il y a les gens qui ont mis le Synchronize sur un mutex, qu'en plus, je vous donnais, d'accord euh, Mais il y a des gens qui l'ont pas mis, mais qui ont justifié qu'ils ne le mettaient pas parce qu'ils avaient vu que dans le programme principal on créait les people de manière séquentielle. Et bien ceux-là on ne les a pas plombés non plus. D'accord Parce que leur non-synchronisation du compteur reposait sur une observation sensée. Ok Donc c'était aussi une bonne réponse. Bon, moi je suis un malade, je synchronise. Alors pourquoi je synchronise Parce que il faut voir qu'un programme il a une vie. Et que là, dans le contexte actuel, effectivement, c'est appelé séquentiellement. Si mon pipo est récupéré et est appelé pas séquentiellement, mais en plusieurs threads plus tard, je serai blindé avec la numérotation. Donc c'est un réflexe que j'ai. D'accord À chaque fois qu'il y a un truc qui sent mauvais du point de vue de la synchronisation, je le protège, je ne me pose pas de questions. Voilà. Mais encore une fois, les étudiants qui ont justifié pourquoi ils ne synchronisaient pas, pas de problème. Ils avaient raison. Ça pouvait, dans ce cas-là, être le cas. Alors après, il y avait des étudiants, euh, il y avait des gens qui ont fait un tirage aléatoire des deux portes, puis qui n'ont pas fait attention. Donc moi ici, je fais un do while. Je tire la porte d'entrée et je tire une porte de sortie jusqu'à ce qu'elle soit différente de la porte d'entrée. D'accord Donc c'est pour ça qu'il faut qu'effectivement, on y ait au minimum deux portes, sinon un tirage aléatoire sur un, effectivement, on risque pas de sortir du constructeur. Puis là, ça, c'est une porte, c'est quand même moyennement intéressant. Ça s'appelle un placard. Euh, donc euh, euh, voilà. Ok, alors, il y a, y, a, y, a, y, a y a des cas de il y a un cas, hein, je sais pas si je l'ai là, Oui, il y a un étudiant qui a fait une ruse. Alors, c'est quand même assez informe comme ruse. Il a dit, ben, la première porte, je la tire dans les ports de 1 à n sur 2, et la deuxième dans les ports de n sur 2 plus 1 à n. Bon, c'est un peu chelou cette histoire. Quelque part, il n'a pas dérogé à ma spec, mais il a quand même. Je veux dire qu en gros, il imagine que dans la station, le flux il va. <coughs> les gens ils vont tout le temps dans la même direction, c'est un peu craignos quand même. Voilà. Parce qu'à un moment, ils vont s'accumuler dans des zones de la station spatiale, et puis il y en a d'autres qui vont forcément devenir vides. C'est pas très très... Euh, voilà. d'accord. Et puis ici, pas de verrouillage, pas de justification, donc il perdait les points sur cette partie-là, il a oublié les verrouillages. Vous avez beaucoup euh, oublié euh, les euh, verrouillages. Euh, ici, qu'est-ce qu'il y a euh... Ah oui, lui, il a tout mis, j'ai d'autres cas de figure, où les gens, ils ont tout mis dans le Synchronize. C'était pas la peine, alors c'est pas totalement faux non plus, d'accord Alors le seul truc, c'est que, alors ici, il a bien fait le Synchronize de Mutex, il y en a qui m'ont fait un Synchronize de ZIS. Bah ben, raté, hein. ça marchait pas, hein, puisque effectivement, euh, euh, le ZIS, il est local, tandis que le Mutex, il était final statique. Donc partagé par toutes les classes. Donc là, ça ne marchait pas. Là, ce n'est pas la peine de tout mettre dans, dans le Synchronize. Ce n'est pas totalement faux, mais enfin, là, c'est encore plus bourrin. D'accord. Euh, moi, je suis bourrin euh, en ce sens que je protège toujours, mais j'essaie de limiter la portée de ce que je protège quand même. Question 3. Programmer la méthode Run qui affiche les portes d'entrée dans le SAS et dans le sortie, de sortie du pardon, les portes d'entrée dans le SAS et de sortie du SAS, puis traverse le SAS avant d'afficher que people est sortie du SAS. C'était quand même pas très très très très compliqué. Il y a un piège, il y a un piège dans cette affaire-là, c'est que euh, potentiellement, alors, si vous regardez la classification des méthodes, elles peuvent lever big problem. La méthode d'entrée dans ça peut lever big problem. Or, ne doit, la méthode run dans runable ne doit jamais lever d'exception. Ah, c'était un peu subliminal ce truc-là. D'accord. Donc si elle ne doit jamais lever d'exception et que vous invoquez une méthode qui peut lever une exception, ça veut dire que bah, vous devez les rattraper. D'accord D'où le besoin de protéger, enfin alors moi j'ai tout protégé, mais on, il y avait au minimum le airlock, passe machin, de protéger dans un try catch D'accord? Oui? Euh, alors vous pouvez vous pouvez gérer dans une méthode plus bas, mais il se trouve que celle là elle lève big problème. Donc vous n'avez pas le choix, d'accord, voilà, c'est un, un peu délicat, d'accord, donc là honnêtement, ça c'était des points gratos, d'ailleurs il y a quand même plus de 60% des étudiants qui ont récupéré une partie de ces points gratos, il y en a beaucoup qui ont oublié le try-catch, c'était un petit piège, ce piège jaloux dans lequel vous êtes amoureusement tombé. Euh, ben voilà, ça c'est le piège type oubliez la gestion de l'exception, d'accord, euh, donc euh, beaucoup d'étudiants sont tombés dans, dans ce piège-là, mais grosso modo, à part ça, vous avez euh, soit pas fait la question, euh, soit plutôt réussi, euh, compris ce qu'il y avait fait, à faire. Enfin, ce n'est pas non plus grande gloire, hein, ça restait relativement facile. La question 4, on vous demandait de programmer le constructeur de multiple d'or Airlock qui, à partir des paramètres transmis, positionne les attributs de l'objet avant de créer, initialiser les portes, les fils d'attente associés aux portes et les compteurs associés aux portes. On vous donne quand même plein de choses. Alors là, toujours 60% de réussite. Euh, là, voici le code. Donc ici, ça c'est les trois attributs qui vous étaient donnés. Et on vous avait dit avant, vous pouvez être amené à créer de nouvelles variables d'instance. Il fallait, évidemment. Il y en a qui ont essayé de s'en sortir sans. D'accord Mais quand on vous le dit dans le sujet, ça veut dire euh, méfiance, méfiance. Okay Donc, en gris, vous avez ce qu'on vous donnait et là, c'est ce que on a rajouté. Alors, donc ici on vous dit alors le réentrant lock ça pue qu'il y a besoin d'un réentrant lock alors il y en a qui ont essayé de faire ça avec des conditions. Comme dans la dernière question, on vous propose, alors je crois qu'on suggérait très fortement le réentrant lock, mais dans la dernière condition, vous devez, quelle est la différence entre réentrant lock et, et conditions. On pouvait se douter que là, c'était un peu compliqué, et on verra sur ce point sur euh, l'implémentation avec des conditions seulement. Donc le constructeur, je garde le nombre de, de, de, de, de je mémorise le nombre de portes, je crée un tableau de portes, d'accord, et euh, je crée un tableau de compteur, euh, excusez-moi, je, je crée une condition par porte, j'ai besoin d'une file d'attente par, par, par, par porte, on, on, on l'a expliqué plus, plus loin dans le sujet, hein, donc c'est ce qui justifie la création de cette variable là, et euh, je crée également un compteur par porte, d'accord, euh, sachant que le compteur, et eh ben il est ici, euh, pouf pouf, non, il est là, pardon. C'est Wait Hunter, le tableau de conditions, le tableau de fil d'attente, et euh, wait to enter, c'est le tableau d'entier. Et puis, bah, je fais une boucle pour initialiser tout ça. Pas hyper compliqué. Euh, les portes, c'est moi qui, qui, qui compte les portes, euh, la condition associée aux portes, et puis le compteur, je j'essaie à zéro, parce qu'il n'y a personne au départ qui est en attente dans mon système qui est initialisé. Donc c'est pas tellement, tellement compliqué. Alors, il euh, y a eu des trucs mignons, c'est les mecs qui font euh, une boucle par, euh, par tableau. Bon, on peut pas dire que ce soit faux, mais c'est mignon. D'accord Quand vous serez ingénieur professionnel, euh, euh, là, il y a tagué ne après qu'on ait lu du code comme ça. Hein. Je veux dire, c'est. Mais bon, oui On ne vous a pas plombé pour ça, hein. vous inquiétez pas, ou de façon tellement minime que ça, ça c'est à peu près invisible sur la copie. Mais c'est mignon D'accord D'accord. C'est mignon. On a un peu rigoler, quoi. Est, bon, mais je préfère rigoler sur ça que sur une copie vide, pour être franc, hein, parce que, malgré tout, ça reste euh, correct. D'accord Alors, il y avait un petit laïus avant la question 5, et là, vous voyez qu'on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va s'intéresser à la méthode pas Et la méthode pas elle se découpe en trois parties, dont deux sont réalisées par des méthodes privées suivantes. Donc, euh, la, la, la troisième qui est au milieu, c'est un affichage. Hein. Donc c'est Private Void Enter Airlock. OK. Et on a ici Private Void Exit Airlock. Donc le premier, il réalise l'entrée dans le SAS et on vous explique. Pour ça, il faut que le SAS soit. soit, soit euh, que le dernier soit inoccupé, puisqu'il n'y a qu'une personne dans le SAS. Donc s'il est occupé, il est occupé. Hein. Ensuite, si la condition n'est pas remplie, le people qui invoque la méthode est mis en attente sur une condition dédiée à la porte. On sent bien qu'il y a des mecs qui m'ont créé une condition pour l'ensemble du sas. Après bonjour, comment savoir qui l'éveille quand, hein C est... Ok. Euh... Un compteur associé à cette même porte permet de connaître le nombre d'usagers en attente de passage. Le compteur doit être incrémenté avant le passage et décrémenté après. Cette portion de code doit explicitement ouvrir et fermer la porte d'entrée. Et la deuxième méthode, exiter qui réalise la sortie du SAS cette méthode manipulée par la porte de sortie euh, pardon manipule la porte de sortie puis en cas de besoin relance les mouvements des people dans le SAS lorsqu'un people quitte le SAS il ne relance pas ça c'est très important euh, tous les people bloqués sur l'ensemble des portes mais le fait de manière circulaire il étudie les attentes sur la porte qui suit sa porte d'entrée et continue tant qu'il ne trouve personne à attente sur sa porte et euh, dès qu'il a réveillé des people bloqués, il arrête son exploration. Parce que c'est par effet cascade, on, a, on aime bien les effets dominos en programmation concurrente, c'est celui que vous aurez réveillé qui du coup pourra entrer parce que vous avez libéré les sas, qui va effectivement réveiller les suivants. Donc vous voyez, on a une tentative de stratégie de gestion circulaire des entrées. Alors, entre les deux, la présence d'un sas est simulée par l'affichage d'un message et d'une temporisation que vous n'aurez pas à implémenter, c'est la troisième partie. Donc, et là, on vous demandait d'implémenter la méthode hunter Alors ça, c'était passé de 3 points à 3.8 points Dans le barème. 44% de réussite quand même. Hein Donc, vous voyez, c'est pas, pas désespérant non plus. Alors, voilà la bête. D'accord Alors, la première chose qui se passe, c'est que je dis, il faut que j'incrémente le compteur avant. Alors, euh, en fait... Il y a eu des erreurs de gens qui m'ont incrémenté le compteur dedans. Le problème, c'est comme vous bouclez là-dedans. Si vous incrémentez le compteur, vous risquez de l'incrémenter plus de fois qu'il n'y a réellement de gens. Et ça va poser un problème au moment où vous allez tester les sorties, parce que vous allez tenter de réveiller sur la porte des gens alors qu'il n'y a pas forcément quelqu'un. Et comme vous vous arrêtez d'explorer les réveils à ce moment-là, ah, big problème, parce que personne ne réveillera les suivants. Vous, oui Non. Non. Parce que une fois... parce que Regardez. Imagine que je me... Alors, la question... Ça, il est vraiment ici. Il n'est pas dans la boucle while, à cause du multiple incrément. Et il n'est pas après. Pourquoi Parce que si vous vous suspendez, vous êtes en attente de la porte. Quand vous sortez du while, vous êtes rentré dans le sas, quelque part. Puisque vous avez accédé à la porte. Non, mais vous ne l'avez pas encore ouverte. Mais c'est... Alors, on peut discuter de l'atomicité du truc. D'accord Mais si je me bloque dans le sas... Et que j'incrémente le compteur après, je ne suis pas enregistré comme étant bloqué devant la porte. Or, je le suis, puisque je suis bloqué sur le wait de Wait Hunter My door. Donc, si vous le mettez derrière, vous allez avoir un autre, une autre variante du problème de réveil. C'est que vous avez un Gugus qui est derrière une porte qui ne sera pas visible. Et donc, je n'aurai jamais de euh, notify, excusez-moi, de signal qui sera fait sur ce moniteur-là. Ok Non, non, non, c'est vicieux. Le wet hunter plus, plus, il est là et il n'est pas ailleurs. Ok Alors, effectivement, on peut discuter, etc. J'ai pas... Mais vous pouvez, si vous le mettez ailleurs, vous êtes d'accord que ça pose un problème. Donc, ensuite, j'ouvre la porte. Alors, non, je ne le mets pas trop là-dedans, parce que sinon, je vais ouvrir la porte de façon inconsidérée. Ensuite, je dis que j'ai ouvert... La... Alors, les traces, évidemment, on ne les attendait pas. Ça, c'est mes traces pour moi quand j'ai débugué ma solution. D'accord Quand j'ai élaboré le sujet. Okay. Donc les traces ici c'est pour dire voilà je suis rentré par l'ador machin, je mets maintenant occupied à true, c'est important parce que là euh, il faut que je joue, alors je peux faire ça puisque je suis dans le try, dans le lock je veux dire, et donc du coup je suis le seul à accéder aux variables, sauf si je suis suspendu. Et c'est là qu'on voit la remarque par rapport à la question de tout à l'heure, sur euh, la différence entre le réentrant lock et le synchronize. Enfin, le, le, le, le mot dire sur un objet. C'est qu'effectivement, je peux manipuler plusieurs variables qui sont protégées par le lock indépendamment de la condition d'arrêt. Donc ici, wait to enter by door, bah là je peux l'incrémenter, là je peux le décrémenter maintenant, parce que maintenant je suis dedans. Donc votre barre de tonnerre, elle, elle est juste pour le décrément. Je ne décrémente pas quand je sors, je décrémente quand je suis rentré dedans. D'accord donc là, je l'ai incrémenté avant de tenter d'entrer, parce que je suis devant la porte. Maintenant, je suis rentré, j'ai ouvert la porte, tac, et je ferme la porte. Je ne suis plus en attente de la porte d'entrée, je suis maintenant en attente devant la porte de sortie. Mais comme je suis le seul dans le sas, c'est facile, plus personne ne peut rentrer. Et je dis que euh, c'est close. Voilà. Bon après, euh, traitement des exceptions, parce que tout ça, ça peut me lever des exceptions, etc. etc. Je réalise que. Enfin, ça peut lever des exceptions parce que j'ai le open là. D'accord Et donc ici j'ai fait un catch, d'ailleurs en fait je réalise que je ne suis pas tout à fait cohérent dans ma solution parce que je rattrape les exceptions et je dis qu'on peut lever big problème. alors qu'en fait j'aurais dû faire un throw big problème si j'avais été par rapport euh, à ma méthode euh, enter euh, sas là, d'accord Qui elle peut lever big problem, en fait elle peut pas lever big problème parce que là bêtement je rattrape les exceptions. Bon. Allez. Voilà. Même les enseignants, ont leur faiblesses parfois. D'accord Enfin bon, voilà. C'est globalement ça la solution. Il y avait, vous voyez, il y avait quand même quelques petits pièges. Il faut réfléchir au truc. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse rigolote Ah oui, alors j'ai eu des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Euh, le while occupied avec le weight et le compteur avant. Là, ça ne peut pas marcher. D'accord Ok, euh, ici j'ai le Occupy d'égal Trou Compteur et puis il se passe rien derrière, là c'est la fin de la méthode, hein. là c'est la question suivante, donc ça c'est un peu léger. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu ici J'ai eu euh, le compteur dans, incrémenté dans le Occupy, donc ça c'est la variante dont je vous ai dit, c'est un piège, c'est que je vais avoir trop de fois, alors en fait elle est presque bonne cette solution-là, elle a juste raté deux trois trucs, mais ça c'en est un euh, grave. Et alors il y a un autre truc aussi, où des gens qui ont confondu... Celui-là, euh, il me fait des... Euh, là, même topo, alors, ça c'est le même problème, c'est le compteur dedans. Et là, j'ai un lock await, alors il fait lock lock et lock await. Je pense que cet là n'a pas compris très bien la différence entre le lock, le réentrant lock et les conditions associées au réentrant lock. Et de toute façon, il est très embêté parce que du coup, il verrouille de façon globale. Et je crois que, non, j'en ai, ai eu un extraordinaire, il m'a utilisé les compteurs. Il se verrouille sur les compteurs. Le tableau de compteurs. Le problème, c'est que int n'est pas un objet. Donc, vous n'avez pas de moniteur associé. Bye bye. Foutu. D'accord Voilà. Donc euh, bon, là y a, hein, fois, il y a encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a deux, il y, a, y a un integer en Java qui est un objet avec un grand I et le int n'est pas un objet, d'accord Voilà, ça faut faire attention à ce truc-là, on se fait avoir. Alors le exit hello, -er il y en a moins. C'est pas qu'elle est plus difficile, c'est que on que dans la durée. Il y en avait qui commençaient à s'essouffler, d'accord Alors. La méthode exeter c'est ben, ce pas beaucoup plus compliqué. Hein. En fait, il y, y avait le gros piège et beaucoup ont échoué là-dessus. C'est sur le système de réveil. D'accord Donc je suis à l'intérieur. Donc maintenant, ce qui se passe, vous êtes d'accord que vous êtes dans une situation où vous savez que plus personne ne peut rentrer. Puisque je suis dedans et que ne des trous. Donc ça veut dire que moi, je peux forcément sortir. D'accord Donc je vais pas m'emmerder, je vais faire en open, je vais dire je sors, je fais occupy égale false, je close, d'accord Ensuite ben, je dis j'ai fermé la porte, machin, etc, etc, etc, mes traces. Et ensuite, là, il faut que je réveille. Ok Alors soit il y en a un qui arrive à ce moment-là, mais il peut pas tout de suite rentrer parce que je suis encore dans le lock. Ok Donc ici, il faut que je réveille. Donc la ruse, c'est ce réveil circulaire. Donc moi, je suis rentré par une porte. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que je euh, j'ai la mémoire de la porte par laquelle je suis entré. D'accord Donc ici, je fais le tour. Et vous voyez que j'utilise astucieusement un modulant pour visiter toutes les portes à partir de la mienne plus 1, puisque je démarre mon compteur à 1. Okay. Et ensuite, ici, je fais un wet enter enter-by, et je fais un signal-all. Oui. Alors ici, je fais Enter by plus i parce que imaginez que je sois entré par la porte 4 sur 14. Je dois, là, ce que c'est spécifié, c'est que je dois commencer à examiner la porte 5, celle qui est après ma porte d'entrée. Donc je dois faire 5, 6, 7, 8, 9. Et si j'examine 14 portes en passant de la porte 5 et que je ne mets pas un modulo, eh bien j'ai un array out of bound. Il y en a deux. Alors, en fait, c'est deux choses, vous voyez. Là, il n'y en a qu'un seul. Là, il n'y en a qu'un. Euh... Euh, ça, c'est un bug de copier-coller, ça. C'est un bug de copier-coller. Oui, j'ai reformatté le code, vous avez raison. Ça peut. Euh... Oui, il y a un bug de copier-coller, excusez-moi. D'accord, il n'y en a qu'un seul. D'accord donc effectivement, il n'y a qu'un seul, c'est le, le, le, le, le tableau, Alors ça c'est la parenthèse divisée par ça, d'accord Oui, j'ai dû reformater mon code et puis j'ai dû merder. Et puis ici, vous avez le... Le, le signal all qui est fait sur seulement la porte, d'accord Et en fait, vous arrêtez, donc là ici, j'ai le break qui me permet de sortir de la boucle, ça c'est classique, c'est Java classique, et je sors le tout dans un traitement d'exception, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, voilà, seul commentaire possible. Je meurs, je me crève les yeux. Euh, mais vous voyez, là, il a 3T. Bon, c'est un collector, ne hein, vous inquiétez pas, il y avait des bonnes copies quand même. Hein. J'ai mis un des 17, donc euh, je veux dire, il y avait des bonnes copies. Alors, euh, exercice 2, question 7. Oulah Grosse cata. Pourquoi la stratégie de réveil, de la sortie de la porte, ne résout-elle pas complètement le problème de la famine Justifiez brièvement votre réponse. La dernière personne à réveiller, celle non, puisque la dernière personne à réveiller qui vient à Louviers, vous avez fait le tour complet. Oui. Ah, un... c'était piégeux. C'était piégeux. Bon, alors, c'était, c'était. Je reconnais que la question était un chouïa vicieuse, mais bon, enfin, elle valait bien euh, ce qu'elle valait, d'accord. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le problème de l'implémentation des moniteurs dans Java, c'est que j'ai pas une garantie sur l'ordre de blocage. Ce qui m'oblige à faire le fameux notify all. Comme je fais un notify all, j'en réveille. J'en réveille tous, mais je sais pas exactement dans lequel il, dé il, il, il démarre. Donc en fait, j'arrive ici à résoudre le problème de famine au niveau des portes. Mais quand j'en ai plusieurs au niveau des portes, alors évidemment, là, mon, mon système, j'envoie un nombre d'interlocuteurs qui est fini. Mais imaginez que j'ai un nombre infini de gens qui circulent. Qu'est-ce qui va se passer là Il va se passer que sur une même porte, je peux avoir tout le temps plusieurs gugus qui sont réveillés, mais celui qui traîne depuis un moment, il n'a pas de bol, c'est jamais lui qui rentre dans la section critique, parce qu'il y a quelqu'un qui a piqué la variable Occupy et qui l'a mis à false à trou avant lui. Et c'est pour ça, c'est à cause de cette fichue implémentation des moniteurs Java que je, alors, je vous, je vous l'accorde, c'était une question au piège. Bon, enfin, il en faut un petit peu dans les examens quand même, sinon c'est pas drôle, d'accord. Et effectivement, on voit que c'était une question au piège, d'accord. Donc la réponse du, ah, papa, papa, la réponse, ah, Ce C'était pas éthique. Éthique. éthique. Non, alors, éthique, équitable, si vous voulez. Équitable. D'accord Effectivement, alors ce n'est pas un problème des fils d'attente en Java qui sont équitables. C'est le problème de l'implémentation. Je vous avais, en fait, alors là, c'est un point de cours qui peut vous paraître obscur et qui est quand même important à faire parce que je ne vous enseigne pas la concurrence en Java, mais la concurrence dans l'absolu. Dans les moniteurs dehors, celui qui fait un signal, en fait, il se suspend il perd l'exécution. D'accord, au profit de celui qui va réveiller. Bon, mais qu'est-ce qui se passe Dès qu'il y a une reprise à quel de quelqu'un à faire, le gars qui est sur signal, et eh bien, il est, enfin qui s'est bloqué sur un signal, et eh bien, il est repris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui change entre les moniteurs de OR et les moteurs de Java et c'est lié à ce phénomène là, c'est au niveau de la file, c'est une vraie file d'attente et d'ailleurs c'est pour ça qu'en Java vous faites un notify all, en général plutôt qu'un notify tout court, dans un, dans un autre langage de programmation, dans une autre implémentation des moniteurs, on n'aurait pas fait des notify all, on aurait fait simplement un notify, on sait qu'il y en a un, on réveille le plus ancien. D'accord voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a des étudiants qui nous ont mis des Notify, et au lieu de mettre des Notify all, alors évidemment il faut être cohérent, il ne faut pas être de enfin ça sert à rien, euh, mais ça pouvait marcher avec des Notify tout court, avec exactement le même problème de famine que je garantis entre les portes, il n'y a pas de famine entre les portes, mais je ne garantis pas l'absence de famine euh, au sein d'une porte, qu'il y a un Notify ou qu'il y a un Notify. Oui Alors, si dans le constructeur on met le bit fer comme vous le suggérez, vous lisez, vous lisez la spécification en détail, et la spécification vous dit que l'implémentation essaye d'être faire autant que possible, autant que faire se peut. Elle essaie d'être équitable dans la mesure de ses moyens. En fait, il faut voir que vous rencontrez probablement des problèmes au niveau de la structure de la JVM, qui a d'abord été conçue, pas forcément faire de la concurrence puisque la partie concurrente elle n'est pas arrivée avec les premières versions de java alors l'intérêt de la jvm c'est qu'elle vous apporte une indépendance totale par rapport euh, à l'architecture cible puisque vous passez par une machine virtuelle qui s'exécute sur une implémentation optimisée sur un processeur elle vous amène toute une série d'autres trucs autour de la compilation des notions d'instruction de, il y a de choses qui peuvent être testées jusque très très loin pendant l'exécution il y a plein d'avantages mais manifestement il y a des soucis quand il s'agit de gérer des trucs comme ça et c'est probablement des soucis au sens où, euh, probablement avec des systèmes d'action de, atomique... Et tout, je, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'implémentation de la, la JVM. faut juste avec mes collègues qui sont spécialistes de compilation. Moi, je ne suis euh, pas tout à fait spécialiste de compilation. Mais il doit leur manquer un truc quelque part pour implémenter ce machin à proprement puisque c'est implémenté sur d'autres systèmes. Et les mecs qui ont cru Java, ils sont loin d'être idiots non plus. Hein, donc, je pense qu'il y a un problème de compatibilité ascendante qui fait que... Euh, voilà. Alors, grosso modo, encore une fois... Euh, ces problèmes de famine, euh, ils sont théoriques, et si on pense bien le système, on ne peut pas garantir qu'il y en a jamais. Euh, mais il y a plein d'autres systèmes où on ne peut pas garantir qu'on n'a jamais de famine. Quand par exemple, vous avez des systèmes de réémission de messages euh, qui sont carrément inclus en TCPIP avec des temps d'attente aléatoires. Euh, c'est pour éviter des séquences infernales du style euh, les deux envoient un message, ils se collisionnent, les deux envoient le message, etc. etc. D'accord Donc statistiquement, si on a une vraie fonction pure aléatoire et qu'on tire des temps aléatoires, il faut qu'elle soit vraiment pure parce que l'aléatoire truandé à partir de nombres premiers, ce n'est pas du vrai aléatoire mathématique et ça finit tôt ou tard pour foutre la merde. D'accord Et bien, on résout ce problème dans la pratique. Le problème, c'est qu'évidemment, dans l'absolu, c'est pas vrai parce que l'aléatoire enfin, mathématique en informatique n'existe pas. D'accord Mais statistiquement, avec des fonctions aléatoires qui sont quand même très proches de l'aléatoire mathématique, on arrive à résoudre des problèmes. Donc, vous voyez, c'est pas, euh, faut, faut, faut tempérer hein, cette, cette limite et le fait que les gens, ben, euh, pour l'instant, euh, on est sur ce statu quo. Mais il n'est pas impossible que dans une version ultérieure euh, de Java, il y ait les aménagements qui permettent, à terme, de dire, eh ben on aura euh, la possibilité d'implémenter euh, avec le boulet de euh, des euh, Vous voyez que faire, il existe aussi. Enfin, pour tout ce qui est des files d'attente, hein, euh, vous, vous, vous l'avez vu. Depuis, vous avez vu les vidéos, j'imagine, sur les sémaphores. On a également le faire, etc. etc. Voilà. Alors, dernière question. Comparer les implémentations du SAS au moyen de blocs synchronized ou de réentrant lock. Alors, on vous demandait bien évidemment pas d'implémenter ça avec des blocs synchronized. Mais, il fallait discuter. Et là, il y a quelques éléments de discussion qui sont cruciaux. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments que vous avez, auxquels un certain nombre d'étudiants ont pensé. La première chose auxquelles ils ont pensé. Hein, c'est euh, que en fait il fallait que j'ai un objet par fil d'attente. Donc en gros créer au lieu de créer un tableau de conditions pour les portes, je vais créer un tableau d'object. Ils ont en général oublié un truc, c'est qu'il faut également protéger Occupied. C'est pas suffisant de se bloquer, il faut protéger occupied. Alors ceux qu'on pensait à protéger Occupied, ils ont dit c'est pas grave, je rajoute un mutex pour protéger occupied. Et ça, c'était bien vu. Et là, on commence à tomber dans un petit souci, et qui nous oblige en fait à, à, à aller sur la solution de rentrant 30-lock, c'est que dans ma fameuse boucle, j'ai mon lock, un lock, pour protéger essentiellement Occupied, et ensuite j'ai ma boucle avec le, wait, le await sur la porte qui me concerne. Si je fais ça avec des synchronizes, je suis diablement emmerdé, parce que je dois mettre un bloc synchronized dans un bloc synchronized. D'accord Mais si je me suspends dans le bloc synchronized imbriqué, ce bloc synchronized est certes libéré, puisque à l'intérieur, mais pas l'englobant. Et en fait la conclusion c'est que on ne peut probablement pas parce que je ne vois pas de solution pour implémenter le SAS de cette manière-là sans rentre-bloc. -en, en tout cas bon bon après mon pif me dit tu te précipites sur un rentre-bloc ça pue ce truc-là, d'accord Mais à cause de ce mécanisme là parce que vous n'avez pas simplement les conditions de blocage, vous avez également la protection de euh... et je vous ai dit d'ailleurs c'est d'ailleurs une autre différence que certains ont sorti entre le réentrante lock et les conditions, mais elle était plus subtile. Celle-là, c'est que si j'ai plusieurs conditions euh, et que je fais l'équivalent avec des synchronizes, je suis obligé d'imbriquer les synchronizes, puisque ce sont des blocs, des structures de blocs. d'accord Comme les try-catch, vous pouvez que les imbriquer et pas euh, euh, les euh, faire une ouverture de try-catch, une ouverture de try-catch, la faire autour du premier et la fermeture du second. c'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, ici, c'est ça que... Alors, il y avait plusieurs degrés, hein, rassurez-vous, c'était pas tout binaire, tout ou rien. Il y avait le premier truc qu'il fallait trouver, c'était comment mapper le système de conditions sur des objets qu'on accéderait avec du synchronize, ok, typiquement pour faire du blocage. Mais par contre, la plupart d'entre vous, ils ont amoureusement oublié qu'il y avait également le fameux booléen occupied. Et euh... alors, certains ils n'ont pas oublié, ils ont mis fond un mutex global, etc., mais ils n'ont pas vu que il y avait une possibilité. Alors, encore une fois, là, on a été assez souple, parce que, si déjà, les étudiants, ils ont compris qu'il fallait qu'un objet par euh, porte, donc un tableau d'objets pour faire les les, suspends, les suspensions, les weights, et qu'il fallait un truc pour le... C'était déjà pas mal, ils avaient déjà une partie des points. D'accord Là, il y avait un super du cadeau bonus, euh, pour celui qui disait, oui, mais de toute façon, là, on aurait un problème. Voilà. Il est midi. Nous avons commencé à 11h12, donc en moins d'une heure, nous avons nos 20 points, pardon, 21 points.